Bienvenue dans cet épisode 6 du Mastermind. Donc là on a maintenant dans la vidéo précédente récupéré le nombre de bonnes et de mauvaises positions. Maintenant il faut qu'on l'applique à l'interface utilisateur. Alors euh, avant toute chose on va regarder et se rappeler un petit peu de ce qu'on avait fait. Donc ici on est bien sur le slot 10, 9, 8, on remonte comme ça jusqu'au premier. Alors ce qu'on va devoir faire c'est identifier maintenant nos slots de vérification qui sont là. Donc moi ce que j'ai choisi de faire c'est d'utiliser un tag, donc on va tout de suite taguer tous nos slots de vérification, en fait les V1, V2, V3 qui se trouvent dans chaque slot. Alors on va les taguer ici, alors, on va faire un tag, on va ajouter un tag et on va l'appeler vérif. On va l'enregistrer et maintenant on va l'appliquer à chaque fois, alors c'est important, à ah, ici tous nos slots. Donc le slot 9, j'applique bien vérif ici à tous les V. V1, V2, V3, V4, qui sont les quatre slots en fait qui vont euh, bah, tout simplement apporter une réponse au joueur au niveau de sa, euh, son code couleur qu'il a renseigné. Euh, pas player, pardon, vérif, excusez-moi. Euh, et ici on continue. Voilà, donc je termine et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc c'est fait. Normalement j'ai oublié aucun slot. Alors vous pouvez le faire sur tous les slots, sauf celui du mastermind évidemment, parce que les quatre slots ici ne servent strictement à rien. Vous pourriez d'ailleurs même les supprimer si vous le désirez. Alors maintenant, euh, bah, on va aller dans notre script de manager et on va modifier ici euh, le check. Bon, J'ai vidé ce qu'on avait fait dans le précédemment parce qu'on avait juste indiqué quelque chose. Et euh, ce qu'on va devoir faire en premier lieu, c'est rajouter ici un game object de la même manière qu'on l'avait fait que euh, le slot vérif. Ici, on va faire un, un champ sérialisé de manière à s'il si y a un souci d'aller voir dans l'inspector. Alors, qu'est-ce qui se passe J'ai mon clavier qui ne veut plus, voilà. Euh, qui va être un tableau de GameObject de nouveau, mais qui va se nommer euh, Game, euh, GameVerif, voilà. Évidemment, c'est un nouveau tableau de GameObject, et sa longueur, on la connaît, c'est de 4 à chaque fois, parce qu'il y a 4 slots de vérification. Donc, une fois que ça s'est fait, on va pouvoir passer ici au check, et le check, la première chose qu'on va faire, c'est justement assigner les valeurs, en fait, dans euh, ces GameObjects. Alors on va utiliser une variable de type integer pour en fait vous allez voir compter et faire une book for each parce que là on, ce qu'on veut c'est récupérer les tags qui ça, enfin, les objets qui ont le tag vérif euh, depuis le transform où, où on se trouve. Alors pourquoi Parce que ici, regardez, euh, nous sommes dans le current slot. On le, dé, on le définit ici à 0. Alors pourquoi on est dans le zéro Parce que en fait j'ai ici un tableau de slot. Euh, alors si Unity veut bien. Euh, J'ai ici un tableau de slot Vous pouvez voir le 0 et bien le 10. Donc on descend comme ça. Et, euh, et donc on va... Enfin nous on va... Quand on va changer de slot on va devoir avancer dans les slots. Mais en tout cas on est bien au 10 au départ. Le current, current slot on est au 0 ici. C'est d'ailleurs ce qu'on a défini là pour être dans le 10. Donc euh, bah, c'est très simple. On va euh, tout simplement faire une boucle for each. Et on va dire quoi On va dire ici que dans le... Transform. Pardon, Alors, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de mon clavier, j'ai un petit souci, excusez-moi. Donc dans le transform, ici qu'on va pas nommer item, mais child. Et on va aller chercher quoi Donc pour tous les enfants euh, dans le transform, on va euh, aller chercher dans Game Slot. Alors on va aller chercher dans Game Slot. Alors attention, et ici on va prendre l'indice qui est current slot donc c'est évidemment 0 pour nous ici et ici transform, voilà donc en fait à chaque fois qu'on va faire un check on va être dans une current slot et on va aller chercher dans les enfants on va assigner euh, grâce au tag et pour ça on va faire tout simplement if child donc l'item qui a été retrouvé point euh, .tag est égal à, et là on avait nommé ce tag verif, à ce moment là qu'est ce qu'on va faire bah, on va tout simplement dire que game gameverif entre euh, ici l'indice x est égal à child point game object voilà ce qui me permet d'assigner ça et évidemment on va pas oublier de faire un x plus plus pour remplir nos 4 slots euh, parce que normalement on aura quatre tags et 4 slots. donc si vous avez fait une erreur de tag bah, vous allez vite vous, euh, vous en rendre compte alors à ce stade on pourrait déjà vérifier si ça fonctionne d'ailleurs c'est ce qu'on va faire on peut voir ici que j'ai bien mon Game Verify qui est apparu, avec qui est totalement vide. Alors, ils sont sérialisés, mais par la suite, ceux qui n'ont pas besoin de l'aide, vous allez pouvoir les supprimer. Mais là, on pourrait voir que ça nous permettra de tester. Donc là, je vais mettre n'importe quoi en code couleur. Et je valide. Et là, on peut voir que j'ai bien V1, V2, V3. Et en fait, si je sélectionne, je suis bien ici dans le slot 10, V1. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Donc, on a bien récupéré ici, euh, lors du check, nos enfants en fonction euh, du game slot que nous euh, sommes. En fait, si on est au, au game slot numéro 10, qui est tout en bas pour nous, ben on, maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est remonter. Mais avant toute chose, on va devoir s'utiliser maintenant nos méthodes euh, qu'on a créées euh, précédemment, nos fonctions, parce qu'on doit maintenant pouvoir définir les bonnes positions. Donc, on va définir ici un int qui va euh, s'appeler nb... Euh, bon, pff, on va faire good, hein, comme ça. Ah oh, non, on va mettre nb good position voilà on va faire ça bien et on va dire que c'est égal à mastermind.get position et évidemment on n'oublie pas ici de passer le tableau qui est code donc jusque là pas de grand changement maintenant on fait une petite boucle donc on a l'habitude ici donc tant que ici i est plus petit que nb euh, good position on incrémente et qu'est ce qu'on fait ben, on fait un game euh, verif on va chercher en fait l'index i et on fait un get component de l'image pour tout simplement accéder au sprite et dans le sprite qu'est ce qu'on fait ben, on va mettre mastermind et on va aller chercher une couleur alors le problème c'est que dans le mastermind il me semble eh oui, on l'avait passé dans un champ sérialisé. Donc, vous voyez, celle-ci devrait être publique automatiquement parce qu'on doit y accéder. Donc, on retourne ici. Et maintenant que je l'ai passé en public, je vais pouvoir accéder à mastermind.black. C'est les bonnes positions. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on passe aux mauvaises positions. Alors, bah, ça va être assez similaire. On va faire un int nb euh, wrong position. Et on va dire que c'est égal à mastermind.get wrong position, et rappelez-vous, ici on ne passe pas d'argument, mais obligé de le passer après le get code position, sous peine de déclencher une erreur, ou d'avoir une réponse qui ne va pas. Donc de la même manière, on fait une boucle for, i, for pardon, tant que i est plus petit que nb wrong position, alors là, attention, parce qu'en fait on ne va pas démarrer à zéro. Alors qu'est-ce qu'on fait ici C'est vrai que je vais revenir un peu dessus. Donc je définis ici, imaginons que j'ai deux bonnes réponses, je démarre à 0 et je dis ici tant que i est plus petit que 2. Donc il y aura 0 ici. Donc le vérifie 0, euh, le premier donc, qui va correspondre au V1, bah, va prendre une image. En, en même temps, ça n'a pas d'importance hein, l'ordre. Euh, ici, euh, quand vous mettez les, les, les réponses au niveau du mastermind, ça peut être dans n'importe quel sens, il euh, n'y a aucun souci. Par contre euh, ici donc ça va passer de 0 1 donc je vais avoir deux pions noirs c'est parfait parce que si je mets j'ai deux bonnes réponses c'est ce que je veux sauf que là maintenant par la suite il m'en reste deux. et bah, en toute logique comme j'ai bien codé les choses je vais pas avoir plus de deux. mais je dois pas repartir à 0 en fait je dois repartir d'en de, fait de nb euh, ici de nombre de bonnes positions alors imaginons ici que c'est 1, donc je fais à 1 et tant que tant que i est plus petit que nb wrong position mais je dois ajouter nb good position pour pouvoir en fait parce que je pars de nb good position donc c'est en fait c'est de la logique hein. si euh, ici euh, j'ai euh, deux bonnes réponses donc je démarre à 1 et ici imaginons que j'ai une bonne réponse je démarre à 1 je démarre à 1 et ici je vais que euh, alors j'ai dit quoi deux bonnes réponses donc ici je démarre à 2 et tant que i euh, est euh, plus petit imaginons que 2 plus 2, 4 voilà donc, deux bonnes, deux mauvaises, enfin, vous m'avez compris, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut le coder. Alors, j'ai un peu de mal à expliquer, vous m'excuserez, mais c'est euh, que de la logique. Donc, si je fais ça, bah tout simplement, euh, maintenant, je peux passer ici à euh, remplir les slots. Donc, GameVerif, de la même manière, I, indice I. Euh, on va faire de nouveau un component sur l'image. En fait, c'est le même principe, hein. on va chercher le sprite. Et on le définit ici en mastermind.write, les couleurs blanches. Voilà, donc on a fait nos bonnes et nos mauvaises. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ben, Il nous reste à voir pas mal de choses. Déjà, on peut voir si on a gagné le jeu. Donc pour ça, c'est très simple. Si j'ai gagné le jeu, en fait, je vais, tout, je, vais, pardon, je vais définir que je vais détester si nb good position est égal à 4. Donc si j'ai 4 bonnes réponses dans les 4 bonnes positions, ben, j'ai gagné. Donc je vais faire ici un debug.log. Oh, parce que je ne vais rien mettre de spécial, hein. ici dans le jeu, c'est un jeu, c'est un tuto, donc je ne vais pas aller trop loin, mais je vais juste faire un « debug. et je vais faire un « Return » pour sortir, parce que ici, bah, j'ai fini, j'ai gagné, je dois sortir de là. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore tester bah, Si j'ai perdu, alors ça, ça va être simple. En fait, si euh, ici, le « Current Slot », est égal, le dernier c'est 9, de 0 à 10, on va bien avoir un indice 9, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 0, euh, et donc qu'est-ce qu'on va faire ben, On va écrire ici euh, debug.log, you lose, voilà, you lose, alors you, pardon, lose, euh, et ben, on ne va pas oublier de faire un return aussi, pourquoi Parce que derrière ça, on va tester maintenant. Alors, hop, on va encore faire un test pendant qu'on y est. Bah, ben, va... non, on ne va même plus faire de test. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant On doit changer de slot. En fait, une fois qu'on a fait tout ça, on a fait notre check, on a vérifié. Bah, ben, on doit changer de slot on va passer au slot suivant. Donc, je suis au slot 0, donc je vais faire un current slot plus plus tout simplement voilà ce qui va me permettre maintenant à chaque fois que je fais un check de changer de slot et bah, de faire tout ça en même temps en fait j'affiche le nombre de bonnes réponses de, euh, fin, de bonnes positions de mauvaises positions, black white je teste si j'ai gagné si j'ai gagné j'arrête je retourne donc je, je n'incrémente plus le current slot si j'ai perdu bah, je retourne je n'incrémente plus le current slot et si bah, je n'ai pas gagné je n'ai pas perdu je continue et j'incrémente le current slot voilà, donc on va pouvoir tester ça maintenant tout de suite en live pour voir si ça fonctionne. Donc c'est reparti, on retourne dans Unity. Et là, on va tester ça, on va regarder ce qui se passe. Donc maintenant, on n'aura plus besoin de la console. Si tout fonctionne bien, on devrait avoir les réponses directement ici. Donc je vais euh, mettre absolument bah, pas n'importe quoi parce qu'il faut quand même qu'on ait des pions là pour euh, bien comprendre. Mais on va tester, voilà, jaune, jaune. Et ça me dit un pion mal placé. Un pion mal placé, c'est effectivement le bleu, parce qu'on peut voir que les autres c'est trois verts, donc il n'y a pas de souci. Imaginons maintenant que je n'ai aucun pion de bien placé, je ne vais mettre que des noirs. Bah j'ai rien qui sort. C'est parfait. Maintenant imaginons que j'ai un bien placé, un mal placé, encore un vert et un bleu, voilà ce qui nous donne euh, ici trois bien placés. Donc pourquoi Bah oui, le vert il est bien placé, lui il est bien passé, le bleu il est bien placé. Donc j'ai ici euh, bah, tout, euh, voilà, euh, ça fonctionne, et maintenant imaginons que j'ai gagné, donc je vais mettre tout simplement euh, vert vert vert euh, bleu. Ou Même ouais, on va laisser ça, et là on peut voir que j'en ai bien 4. J'ai bien dans ma console du win. L'événement s'est bien euh, déclenché. Bon, là on n'a pas géré plus que là parce que maintenant, si je continue, bah euh, voilà, ça continue. On n'a pas géré ça, mais c'est pas très grave. Le but maintenant c'était de voir que tout ça fonctionne. Maintenant, on va tester de manière à euh, qu'on affiche ici qu'on a perdu la partie parce que c'est le but du jeu. Euh, donc, si on va mettre à chaque fois n'importe quoi, voilà. Alors je volontairement voilà alors ce serait bien quand même de mettre une couleur qu'il y a dedans qu'on voit qu'on a touché le slot bon ça c'est des petites améliorations que vous pouvez faire hein. je pense qu'une fois que la mécanique du jeu est bien en place voilà euh, si j'en oublie un on peut voir que ça marche pas enfin si j'ai peut-être mal appuyé ça aussi il faudrait le gérer hop euh, et encore ici hop euh, et pour finir on va mettre que des rouges et là normalement c'était mon dernier coup j'ai bien ici you lose » qui s'est bien déclenché. Bon, là, ici, ce n'est pas le cas. Mais euh, bah voilà, on a mis en place notre système. On peut voir que ça fonctionne très bien. En fait, il est capable de nous dire. Et évidemment, là, on joue, hein, on triche parce qu'on voit le code, mais on de, en théorie, on ne doit pas le voir. Donc imaginons que je joue euh, bah, pour commencer que du rouge. Je sais qu'il y a un rouge et en plus il est bien placé. Bon évidemment s'il y a un rouge dedans il est automatiquement bien placé. Donc après je peux tester par exemple avec un bleu, un rouge, un vert, un jaune. Et là je sais que j'ai trois pions mal placés. Donc ça veut bien dire qu'il bah, y a des couleurs comme ça, lesquelles... Bon bah, après c'est assez compliqué mais on peut voir que si, si je joue en mettant rouge, jaune, bleu, rouge, j'ai bien ici trois pions. Donc un qui est bien placé bah, c'est le rouge le euh, jaune il est mal placé, le bleu il est mal placé et le rouge là eh ben, il compte pas parce que tout simplement j'ai déjà un rouge dedans. Bon ça fonctionne, on a mis en place notre système, on peut voir que le jeu prend forme, évidemment il y a encore quelques petites bricoles à faire, mais le plus dur je dirais est fait. On a fait ici vraiment le, le mécanisme euh, pour euh, bah, l'intelligence le, le, le, on va dire artificielle quelque part, même si c'en est pas enfin c'en est une mais elle est vraiment légère, de manière à ce que l'ordinateur puisse euh, nous répondre en fait quels euh, pions sont bien placés dans le code et lesquels sont mal placés et le cas échéant quand ils ne sont pas dans le code. Donc vous pouvez voir que c'est un jeu quand même qui appelle quand même pas mal de logique, que ce soit bah, de toute façon quand on y joue ou même quand on veut le développer, enfin comme la plupart des jeux vous allez dire, mais en tout cas euh, c'est quelque chose qui est assez sympa et on a ici un mastermind qui est complètement fonctionnel. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, On devrait pas long... bon, je pense que ce sera certainement le dernier, je vais grouper ce qu'il reste à faire, il n'y a plus grand chose à faire, donc on va le faire ensemble pour terminer, évidemment c'est un jeu euh, qui, euh, bah, ici, qui est en tuto, donc on ne va pas aller beaucoup plus loin, mais il y aurait quand même pas mal d'améliorations à apporter, on pourrait faire beaucoup d'autres choses euh, pour le rendre encore un peu plus sympathique, mais en tout cas c'est une bonne base de Mastermind, vous pouvez ensuite très facilement le modifier à votre guise.